C'est le monde oui mangou. Et aujourd'hui, on est avec Amel. Euh, donc aujourd'hui, j'ai euh, été figurante pour euh, ah, le tournage euh, de Dragon Ball Z. pouvez me suivre sur Instagram, non, mon Instagram c'est unipereactif-tuba. tout en muscu, euh, tout en muscu. Minusc... Muscu, hein, <rire> hein, voilà. Important, <rire> pas mal de muscu, beaucoup Voilà. C'est bon, c'est parti. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Est-ce que je vous dérange Non. Euh, en fait, ben, je suis. Je suis, euh, je suis un peu intéressée par vous. Enfin, je vous ai vu de loin. Ah, <rire> Et euh, je... Oui. Pourquoi Enfin, je sais pas, vous me trouvez pas à votre goût. Si euh... Excuse-moi. Je faire te faire dérange faire pas, pas, salut Non, salut. T'as des pas. yeux mais genre magnifiques. Merci beaucoup. Est-ce que je te dérange ou pas Ça te dérange pas si on discute un petit peu Vas-y on peut discuter mais en direction du Sephora si ça te dérange pas. Bah au pire tu me passes juste ton numéro vite fait genre. 06. C'est très rapide, dis donc! Excuse-moi! Salut! Ça va? Oui. Tu, tu parles français? Oui! Ouais? Tu vas bien? Oui! Euh, en fait, je t'ai reçu quand t'es arrivé de loin. Et euh, J'adore ta petite moumoute et tout, et je te trouve, euh, je te trouve assez jolie. Enfin, c'est beau quoi! Merci Du coup, euh, est-ce que ça te dérange si on discute un petit peu? Oui. Non, ça te dérange pas? Tu t'intéresses ou non Genre physiquement oh, je te fais Ouais oh. ça va Ça te fait pas trop bizarre que je viens de te... Non D'accord super. Je t'ai aperçu de loin, est-ce qu'on pourrait discuter ou pas Ah j'ai ouais, pas le temps, désolé. T'as vraiment pas le temps ah ouais, Genre juste tu me donnes ton numéro vite fait. et tout. Non, non. T'es sûr, sur, ouais, sûr, sûr ouais. Désolé, C'est pourquoi pourquoi Bah non parce que je te trouve mignon, je sais ah pas, ouais. je t'ai vu de loin et tout. T'es hein. sûr tu peux pas me passer ton numéro ouais, non, Désolé. C'est trop dommage, salut, bonne journée. Pourquoi <rire> C'est la rapidité. Bah, bah, en fait je t'ai vu, tu vois de loin. Ouais. Et quand j'ai aperçu tes yeux, je me suis dit mais il a des yeux, mais... Ah j'ai cru que tu m'avais reconnu. Non non du tout, je te trouve mais genre trop bon. 06 Ok, par contre, je te tape juste, c'est juste une caméra cachée. Je suis désolée, mais D'accord, ok. Bah, je sais pas si ça vous dérange pas, on peut peut-être discuter et euh, faire connaissance. Ouais, je suis assez... Vous êtes assez pressé, sinon je peux prendre votre numéro de téléphone. Comment Je peux prendre votre numéro de téléphone, sinon. Non, je ne veux pas. Vous n'avez pas de numéro <rire> de téléphone Bon bah tant pis, je vais rester sur ma déception, alors. Bon, bah cool. Euh, bon, bah, pour qu'on puisse discuter, logiquement, et qu'on apprenne à se connaître, il faudrait que j'ai ton numéro je sais que c'est un peu dur à donner, mais si tu veux bien me passer ton numéro, ce serait avec plaisir que je parlerai avec toi. Salut Est-ce que je te dérange Non. Je te dérange pas Non. D'accord. Euh, en fait, je te trouvais super mignon. Oui. Et je voulais savoir si euh, tu... on enfin, pourrait discuter. Non, je suis pressé. Non, sérieusement, t'es vraiment pressé autant que ça Excuse-moi. Salut. Non. Ça va You. Je te trouve assez mignon, est-ce qu'on pourrait parler ou pas J'ai pas okay. trop l'habitude, enfin euh, généralement c'est pas trop le cas, mais j'aimerais ouais. bien euh, parler avec toi. Ok. Tu me trouves mignonne, s'il te plaît ou, euh... Ouais, ça va, t'es jolie. Oui, ça va ouais. D'accord. Euh, bah écoute, Enfin, euh, tu as quel âge J'ai 17 ans. D'accord, ça cool. va. J'ai 20 ans. Ah. Bah, ça bah, va, on quoi. est à peu près dans le même, euh, ouais, tu ouais. D'accord, ok. Tu peux pas Ok, bon bah c'est une caméra cachée, elle est juste là. Excuse-moi. Salut Tu vas bien Oui Oui. On se connaît pas hein, Absolument du tout. pas euh, Bah en fait je t'ai vu de loin, t'avançais comme ça et je te trouvais mignon parce que ah, au ouais. moment je me fais un peu chier là en ce moment du coup euh, ça ne dirait pas qu'on discute, qu'on apprenne à faire connaissance. Bah si tu me laisses ton numéro ok mais là... Tu veux pas me laisser le tien parce que moi j'ai un... Enfin mon téléphone il est un peu chiant en fait. Genre à chaque fois que je veux taper un truc il, il part en avant. Ah, bon. Ouais. Une comme ça, qui vient t'aborder cette. Ouais, mon père attend, là. C'est vrai, mais ton père il peut attendre, genre. Allez, 40 secondes. 40 secondes. Ouais. Ça va, 40 secondes. vous, vous votre numéro là. Sinon, tu me passes son numéro, toi, c'est mieux, non Ouais c'est bon. ouais, mieux. Alors. Donc. Alors, je t'en prie. 07. Ok, alors par contre je t'arrête tout de suite, c'est une caméra cachée, elle est juste là. Ça te dirait pas Non mais en fait ça Je le note devant toi c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est une fille qui drague, c'est ça Non, c'est pas du tout ça. C'est bon, déjà c'est la première fois que ça m'arrive et ouais. euh, évidemment je suis un peu euh, suspicieux de nature. Donc. Ouais, mais moi aussi. Mais des fois, euh, c'est comme ça qu'on rencontre quelqu'un et voilà. Après, si on reste chacun dans notre coin. et tout. En fait, le problème aussi, il y a notre truc, c'est que j'habite pas à Paris, donc. Euh... Bah, après, y a la distance, c'est pas grave. On peut déjà apprendre à se connaître hein, ça veut rien dire, on va pas se marier hein, peut-être. Bah hein. tu. ça te dérange pas de me passer ton, ton petit numéro histoire qu'on discute Ça me dérange pas oui. Ok, euh, ah. bah juste ouais, je le note. Alors dis-moi. C'est 07. Alors attends, hop. Tu vois en plus j'ai une vie passionnante, on sait quoi. Alors attends. Donc vas-y 07. Alors je te réduis deux secondes, c'est une caméra cachée. Ok. Alors, je je crois, si tu veux, ouais. ouais, tu me laisses son numéro Super. Merci, t'es con. Cool. Alors. Attends, bon, alors dis-moi. Alors par contre, c'est une caméra cachée. Je peux laisser juste ma carte, ça te dérange pas Pourquoi Parce que je trouve que t'as un super beau regard. Ah ouais Au cœur, tu la jettes. Super, merci. Bonne journée Merci En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit lien, pouce bleu, des commentaires, partagez la vidéo. Et allez aussi suivre sur Instagram, c'est important, c'est très important. Vous allez cliquer. Allez, ciao